Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette toute nouvelle vidéo sur les prochaines nouvelles lunes de l'année 2023. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune C'est tout simplement la rencontre du soleil et de la lune dans un même signe. C'est-à-dire que le principe masculin et le principe féminin se rencontrent et qu'on se sent complètement euh, au complet. Hein. Donc on, est, euh, on a des nouvelles forces, on essaye de faire du nouveau, et c'est vraiment une, une façon de se préparer à l'action, mais elle vous dit, cette nouvelle lune, qu'il faut agir, et dans le domaine évidemment qu'elle occupe. La nouvelle lune, nous, on la voit pas sur Terre, hein, le ciel est noir. Donc, il faut essayer d'explorer votre inconscient. De ce que vous dit cet inconscient, vous allez pouvoir faire quelque chose et justement quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle chance, une seconde chance qui vous est donnée de repartir sur des bonnes bases. Voici la première nouvelle Lune, celle du 21 mars qui est la plus importante de l'année puisqu'elle donne le ton pour toute l'année. Le Soleil et la Lune sont conjoints le 21 mars au début du Bélier et ils sont rejoints par Mercure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une triple conjonction de planètes au début du Bélier. Alors que signifie cette nouvelle Lune conjointe à Mercure Elle nous dit que bah, il faut dialoguer. Il faut prendre le temps de s'asseoir autour d'une table si on veut éviter les conflits. Parce que bon, le bélier, c'est quand même le signe conflictuel du zodiaque, c'est le signe guerrier. Donc le fait que les luminaires plus Mercure se trouvent euh, là, euh, veut bien dire que c'est où euh, on passe à l'action, hein, où on discute. Donc à mon avis, la présence de Mercure fait que euh, forcément on va être obligé de discuter, euh, de négocier, de vraiment euh, essayer de trouver les mots qui vont remplacer l'action. Alors, on regarde aussi euh, dans la nouvelle Lune qui a la maîtrise. Et la maîtrise, c'est Mars, hein, puisque le Bélier est géré par Mars. Mars, malheureusement, se trouve en, mais pile en dissonance avec Neptune. Qu'est-ce que ça nous dit Eh bien, ça nous dit qu'il ne faut pas agir. Justement, le bélier peut donner envie d'agir, hein, parce que vraiment, c'est le signe d'action. Mais euh, son maître Mars étant donc en dissonance avec Neptune, ça n'est pas possible, nos actions n'aboutiraient pas. On ramerait dans le sable. On aurait l'impression euh, que c'est totalement inutile et qu'on euh, perd son temps. Donc, si vous voulez, la meilleure chose à faire, c'est exactement ce que nous indique la Nouvelle Lune, c'est-à-dire qu'il ne faut pas agir, mais discuter, et vraiment discuter sérieusement. Ça, l'action suivra après. Les signes qui sont concernés par cette Nouvelle Lune, eh bien le bélier, la balance, le Capricorne et le Cancer, bien évidemment. Pour vous, hein, c'est vraiment le moment d'essayer de démarrer quelque chose en tenant compte du fait que, eh bien, il euh, faut faire attention à ne pas vous tromper, pas faire d'erreur à cause de cette dissonance Mars-Neptune. Maintenant, la nouvelle lune du 20 avril. Alors, c'est vraiment le dernier jour du Bélier. Et bon, eh bien, il y a une nouvelle lune sur le dernier degré du Bélier. Et elle est en dissonance avec Pluton. Donc, si vous voulez, forcément, vous allez vous sentir un petit peu, euh, comment dire, dans une impasse, pas dans une impasse, mais vous vous direz, Quoi que je fasse, de toute façon, euh, bon, il n'y a pas de solution. Je vous conseille simplement de laisser passer quelques jours parce que l'aspect ne va pas durer. Hein. Cette nouvelle lune, elle pointe hein, simplement le fait qu'il y a un... Euh, comment dire On se sent impuissant peut-être à régler un problème sur le moment. hein, pas... Euh... C'est pas pendant tout le mois. Ce qui va se passer, c'est que, euh, heureusement, le maître de cette nouvelle Lune, c'est Mars et que Mars fait de bons aspects. Donc, il y a un espoir qui va poindre à l'horizon. En fait, on peut s'arrêter euh, euh, et se dire qu'on va réfléchir parce qu'il y a cet espoir hein, qui fait qu'on va pouvoir agir ou peut-être même qu'on est en train d'agir, de faire quelque chose dont on n'a pas de résultat sur le moment, Hein, puisque la nouvelle Lune est euh, en dissonance avec Pluton, pas de résultat, il ne se passe rien, mais hein, euh, les aspects de Mars laissent vraiment penser que vous allez pouvoir et trouver une solution, et faire avancer les choses, et surtout que bon, euh, ce que vous espérez va se concrétiser. Il y aura une libération, il y aura, euh, si vous voulez, les tensions... Euh, qui ont pu être générées hein, par la nouvelle lune, eh bien les tensions elles vont vers un apaisement. C'est vraiment ce que nous dit cette euh, nouvelle lune dont le maître est Mars. Et bon, ces bons aspects nous donnent vraiment l'envie de croire hein, que les choses vont se détendre. Donc les signes concernés euh, par cette euh, nouvelle lune. Euh, qui se trouve à la fin du Bélier, ben c'est les 3e décan du Bélier, du Cancer, du Capricorne et de la Balance. Si vous êtes face à quelque chose, que vous n'arrivez pas à, un obstacle, que vous n'arrivez pas à sauter, eh ben dites-vous que vous y arriverez d'ici quelques jours, hein, dès que ce sera passé. La nouvelle lune du mois de mai, elle est pour le 19. Elle se situe en taureau avec un bel aspect entre le soleil et Neptune. Le soleil, la lune et Neptune. Donc voilà qui va nous donner une très forte intuition. Hein. On va être extrêmement réceptif à tout ce qui se passe euh, autour de nous, aux sentiments que les gens ont pour nous, euh, aux sentiments que l'on a pour eux, ou à ce qu'on ressent par rapport aux situations qu'on va vivre, il y a toute une notion de, de ressenti mais aussi, euh, comment dire, de sensualité, hein, avec le taureau alors vous aurez envie euh, d'être plus tactile, plus câlin avec les autres, euh, d'autant plus que le maître de cette nouvelle lune et eh bien c'est Vénus, alors je vous accorde, elle ne fait pas d'aspect mais elle est en cancer, donc elle est extrêmement sensuelle elle aussi et je pense que euh, ce, ce jour de, de nouvelle lune et les quelques jours qui suivent vont euh, vraiment euh, disons euh, être un, un petit plaisir dans dans un océan peut-être euh, hein, euh, qui est un peu en, en mouvement disons que c'est une oasis de calme euh, et de bien-être euh, avec neptune même il arrive qu'on soit zen hein, euh, surtout quand c'est un, un bon aspect les aspects que va recevoir le taureau sont très importants puisque euh, quelques jours auparavant jupiter planète de chance est entrée en taureau donc elle valorise terriblement hein, le, le, la planète maîtresse du taureau c'est à dire vénus dont je rappelle qu'elle est en cancer donc si vous voulez euh, tout ça nous laisse penser que au niveau des familles au niveau de notre intimité, on va tous avoir un peu des certitudes par rapport à ce qui va arriver, à ce qui pourrait arriver. On, on sera optimiste. Hein. Jupiter en taureau va nous rendre très optimiste, et c'est le but finalement de cette nouvelle lune, euh, donc en bon aspect avec Neptune, c'est de, de, de nous permettre de, de voir un petit peu ce qui va se passer à l'avenir et de se dire que peut-être. Peut-être, peut-être, on peut être optimiste. Alors les signes les plus concernés hein, par cette nouvelle lune, euh, troisième des camps, du taureau, du lion, du scorpion et du verso. Soyez un petit peu plus attentifs et vigilants que d'habitude parce que avec euh, même, euh, si c'est un bon aspect, hein, avec un, un aspect de Neptune, eh ben, ma foi, il arrive qu'on se fasse un petit peu des films dans la tête. La nouvelle lune des Gémeaux, elle a lieu dans le troisième décan du signe le 18 juin et elle est en dissonance avec Neptune. Alors évidemment il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre. On peut être un petit peu envahi mentalement parce qu'avec Neptune, hein, les choses prennent beaucoup de place. Donc, si vous voulez, euh, ce qui va être nouveau, parce que cette dissonance de Neptune, hein, elle existe depuis un petit bout de temps, ce qui va être nouveau, c'est qu'on va essayer peut-être de comprendre, hein, de ne pas euh, tout croire tout accepter euh, comme si ce que nous disaient les autres était euh, parole d'évangile. Hein? En conséquence de quoi, il faut exercer votre jugeote, exercer votre sens critique. C'est ça qui manque quand on a, quand il y a une dissonance de Neptune et surtout avec une nouvelle lune, parce que la lune aussi, elle est déjà très imaginative. Hein? Donc, euh, bon, en fait très attention à tout ce qui est mental à pas vous donc pas vous laisser envahir et euh, su surtout à, à, à ne pas ressasser certaines choses parce que bon ça ça ne n'arrangera pas euh, du tout le, les problèmes il faut au contraire prendre du recul et essayer de voir les choses sous un nouvel angle hein nouvelle lune nouvel angle la planète maîtresse de cette nouvelle lune, c'est Mercure. Elle est en bon aspect avec Vénus et avec Mars. Donc quelque part, vous allez penser que euh, où vous êtes amoureux ou que y a, bah, y a votre relation est sur des bons rails, que euh, vous avez, euh, euh, vous aurez le cœur qui bat, hein, forcément, pour quelqu'un. Alors attention, parce que euh, bon, ce que nous dit euh, la nouvelle lune. Euh, avec Neptune, euh, qu'on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut voir les choses sous un mauvais angle, justement se faire des idées, tout un roman. Hein, C'est souvent euh, bon euh, le cas avec euh, avec Neptune. Ça reste très en surface, hein, les, les les les choses que les, les pensées, enfin tout ce qui agite notre tête. Euh, bon, cela dit, vous avez peut-être des examens à préparer, vous faites partie de vous allez aider vos enfants et vous allez être bon, hyper actifs pour euh, leur faire euh, retenir hein, euh, les choses, pour faire travailler leur, leur mémoire. Donc euh, bon, les signes qui sont concernés euh, sont le troisième décan des Gémeaux, du Sagittaire, des Poissons et de la Vierge. Hein. Soyez très attentifs, ayez le sens critique, Sachez, euh, comme on dit, euh, hein, faire la part entre les choses qui sont réelles et les choses qui sont imaginaires. La nouvelle lune de juillet a lieu le 17 du mois, dans le troisième décan, encore une fois, euh, du cancer. Elle est à la fois opposée à Pluton, mais en même temps, en bon aspect, avec d'autres planètes. Donc, si vous voulez, euh, ce qui est important, peut-être, c'est l'opposition de Pluton. Parce qu'on retrouve euh, une notion de, comment dire, qu'il faut fouiller, qu'il faut chercher, qu'il faut essayer de trouver le moyen de, euh, de garder euh, le courage, de garder euh, l'envie d'avoir envie. Alors, bon, c'est vrai qu'elle touche la famille, hein. le cancer, c'est vraiment le signe de la famille, mais c'est aussi celui de la, de la vie intime, euh, de, de vos racines et euh, de la patrie. Donc peut-être que vous allez avoir un nouvel amour, euh, que vous allez repartir euh, hein, sur... Euh, euh, quelque chose qui concerne votre pays, que vous allez peut-être avoir envie de défendre ou, euh, euh, ou alors vous vous sentirez plus appartenir, hein, une, une notion d'appartenance hein, à, à votre pays. Le maître de cette nouvelle lune, bah, c'est la lune, hein, évidemment, euh, planète maîtresse du cancer. Elle est en bon aspect avec Uranus et avec Neptune. Donc là, euh, franchement, il y a de l'espoir. Hein l'espoir étant représenté par Uranus, et un sentiment, une sensation, hein, une aspiration peut-être hein, avec Neptune. Avec Neptune, on, souvent, on y croit, on aspire à quelque chose. Hein. Donc, si vous voulez, euh, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle lune et que vous allez pouvoir en profiter pour euh, un petit peu vous faire un refresh hein, euh, à l'intérieur de vous, euh, pour... Euh, Réparer quelque chose, je vous parlais d'amour du pays, d'amour de vos racines, etc. Peut-être réparer aussi quelque chose de votre enfance. Les signes concernés, évidemment, bon, c'est le cancer, hein, le signe du mois, euh, le capricorne, la balance, le bélier, tout ça, troisième décan. Hein. Donc, soyez attentifs à ne pas vous mettre dans des situations où vous vous sentirez bloqué. Mais de toute façon, vous pourrez en sortir hein, parce que vous aurez, grâce à, aux bons aspects d'Uranus et de Neptune, énormément de créativité. Nous en arrivons à la nouvelle lune du mois d'août qui a lieu le 16 août dans le troisième e décan du signe, c'est-à-dire sur le 23e degré, et dont le maître est le Soleil. Hein, donc ça va être très facile. La nouvelle lune est en dissonance avec Uranus, ce qui nous dit, la dissonance n'est pas forcément un mauvais aspect, ce qui nous dit c'est qu'il faut bouger, qu'il faut créer, qu'il faut faire du nouveau. Alors déjà la nouvelle lune, hein, bon... Euh, on repart sur un nouveau cycle, mais bon, avec Uranus, parfois, pour, en tout cas pour les troisième décan, ça peut être de vrais changements. Peut-être vous allez bientôt reprendre le boulot, ou alors vous avez changé. Euh, vous êtes encore en vacances, mais vous avez euh, changé complètement de, de lieu de vacances. Euh, bon, en tout cas, euh, c'est des changements à venir. Peut-être qu'ils ne sont pas présents. Hein. Avec Uranus, on, on a tendance à projeter beaucoup dans le futur. Hein. Alors, ce que je peux vous dire, avec ce soleil en lion, hein, qui est conjoint à la Lune, mais quand même, il rayonne, c'est lui qui est… Qui a le, le pouvoir, puisque euh, c'est son signe. Donc, sont, quelle est la thématique du soleil, finalement Faut s'amuser, faut paraître, faut être. Euh Beau, faut, on aime ce, qu on est, ce qui est beau, euh, on se met en vedette, on est un petit peu les, les rois sur la plage. Euh, voilà, vous allez penser beaucoup plus à votre apparence physique et à plaire, à séduire, hein, parce que vraiment, hein, le soleil n'y a pas plus séducteur que lui, le lion aussi d'ailleurs. Euh, bon, euh, c'est le moment, hein, vraiment euh, bien choisi, celui des vacances, pour vous trouver quelqu'un à qui plaire. C'est donc le bon moment pour trouver quelqu'un à qui plaire, mais attention, n'y hein, allez pas avec des gros sabots, parce que sinon, vous risquez de vous prendre une veste. Les signes concernés, évidemment, le lion, troisième décan, le verso, euh, le taureau et le scorpion, troisième décan aussi. Hein, essayez d'y aller doucement, hein, de ne pas prendre euh, euh, vos gros sabots si jamais vous voulez séduire c'est au tour du, de la nouvelle lune de la vierge qui a lieu le 15 septembre dans le troisième des décan du cygne vous remarquerez que hein, toutes les nouvelles lunes elles ont lieu dans les troisièmes des camps jusqu'à présent elle, elle est euh, bon en bon aspect euh, avec Uranus et en même temps euh, opposée à Neptune. Donc que nous dit cette nouvelle Lune? Que, comment est-ce qu'on peut changer euh, les choses hein Bon alors avec évidemment avec le trigone avec Uranus, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent changer, Ça dépend de vous, de votre volonté, de ce que vous avez prévu, euh, Bon, ce que vous avez prévu peut se réaliser. Sauf qu'elle est opposée à Neptune et qu'il faut faire très attention. Hein, quand il y a une opposition de Neptune, on peut se tromper. Euh, D'ailleurs, je pense qu'en bonne euh, euh, Vierge, enfin bon, influencée par la Vierge, qui est un signe très prudent, très réservé, euh, qui réfléchit énormément, vous allez peut-être un peu trop réfléchir hein, si vous avez un choix à faire. Euh, vous allez peut-être laisser le, ment votre, le mental hein, vous envahir un petit peu trop, mais bon, euh, avec ça, euh, vous allez peut-être pouvoir euh, trouver des idées. Le maître de cette nouvelle Lune, c'est Mercure. Et Mercure, elle est également en Vierge et elle reprend pile ce jour-là une marche directe alors qu'elle était rétrograde depuis le 24 août. Donc très probablement, peut-être que la nouvelle Lune va vous aider à vous positionner. Hein, parce qu'un Mercure direct, ça y est, euh, on, on a quand même bien réfléchi, on, on, on s'est bien pris la tête, hein, surtout pendant la période de rétrogradation. Et euh, bon on repart en ayant un petit peu plus, les idées au point les idées au clair d'autant plus que là ça concerne le premier décan qui était peut-être moins hein, euh, moins atteint que, que le troisième des camps par la dissonance de, de neptune donc je pense que euh, cette euh, présence de mercure en vierge où elle est très forte hein, puisqu'elle est chez elle euh, va mettre vraiment euh, votre mental bien à l'endroit les signes qui sont concernés, bon, la Vierge, hein, bien sûr, les poissons, le Sagittaire et les Gémeaux, troisième décan, hein, évidemment. Euh, je vous conseille vraiment de faire la part des choses hein, entre le réel et l'imaginaire. Nous y voilà, c'est la nouvelle lune de la Balance. Elle a lieu dans le troisième décan du cygne le 14 octobre. Alors, le Soleil et la Lune se sont rejoints en Balance, le signe le plus artistique du Zodiac, le plus arrangeant, le plus consensuel, celui qui aime la paix, avoir la paix. Alors bien sûr, tout ça va être accentué par la Nouvelle Lune, et puis bon, peut-être qu'il y aura un renouveau du côté de de la paix entre ceux qui se sont frités, c'est un bon moment pour créer. Hein? Vraiment, vous avez besoin de, euh, de faire quelque chose de vous-même, de sortir quelque chose de nouveau de vous-même, une nouvelle idée une nouvelle façon de vivre euh, vous pouvez prendre une décision bien que la balance soit quand même très hésitante euh, bon elle euh, elle vous incite quand même à, à prendre une petite décision hein, pour vous même le maître de cette nouvelle lune et eh bien c'est vénus Or, Vénus est en Vierge et elle s'oppose à Saturne. Donc, elle vous demande d'aller, euh, si vous voulez, de Vénus, c'est-à-dire l'amour, le bien-être, euh, euh, la complicité amoureuse, etc., hein, euh, vers Saturne, qui est plutôt le détachement, euh, la, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur des situations. Ne laissez pas euh, Saturne jouer ce rôle, n'essayez hein, pas de, euh, de vous dévaloriser et ne vous laissez pas non plus dévaloriser par les autres. Hein. Euh, la meilleure parade à tout ça, c'est euh, de prendre du recul, euh, d'essayer de, d'utiliser les forces vénusiennes, hein, hein, les forces de cette nouvelle lune. Euh, qui sont vraiment des forces de séduction, des forces euh, de créativité, pour trouver une solution, euh, si jamais hein, vous faites partie de ceux qui sont un petit peu impactés par euh, cette opposition Vénus-Saturne, mais ça ne va pas durer du tout. Hein. Euh, simplement, je vous conseille une chose, c'est vraiment de ne pas vous laisser euh, euh, dévaloriser, de ne laisser personne porter atteinte à votre euh, intégrité. Alors les signes qui sont concernés, la balance, le bélier, 3e décan évidemment, le Capricorne et le Cancer également du 3e décan. Essayez de ne pas laisser Saturne vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Bien entendu que vous en avez une, simplement il faut la mettre davantage en avant. Nous en sommes maintenant à la nouvelle lune du 13 novembre euh, dans le troisième décan du Scorpion. Bon, elle ne reçoit pas de très bons aspects. Hein. Elle est surtout opposée à Uranus. Elle est conjointe à Mars, hein, le maître de un des maîtres du Scorpion, et opposée à Uranus. Qu'est-ce que ça nous donne et eh bien, forcément, un renouvellement des tensions. Il y a des tensions. Euh, Peut-être pas parce que bon, il se passe des choses sur le plan social. Hein, avec Uranus, on est toujours dans le social. Euh, que vous-même, bon, vous pouvez avoir des tensions euh, dans le registre de du Scorpion, c'est-à-dire euh, bon, euh, euh, c'est la huitième maison. Il peut y avoir des des, des tensions avec le euh, des problèmes d'argent, des problèmes d'héritage, de l'argent qu'on vous doit. Euh, et euh, ça ne se passe pas comme vous le voulez, ça ne va pas dans le sens où, où vous voulez. Vous êtes euh, bon, vous mettez en colère. Hein, une conjonction avec Mars, euh, franchement, on n'est pas très content. Hein, euh, on peut pas dire. Donc peut-être qu'il y a de la colère sociale aussi, hein, euh, dont malheureusement euh, vous, avez, vous pouvez euh, faire les frais. Bon, toujours est-il que euh, bon, vous avez tout intérêt à euh, vous replier sur des valeurs euh, un petit peu plus douces. Hein. Essayez d'aller vers des gens qui sont positifs. Hein, si vous voulez vous sentir euh, un petit peu plus euh, enthousiaste, on va dire bon, il y aura pas beaucoup d'enthousiasme, mais, mais disons que euh, c'est quand même il euh, y a futur bon aspect avec Pluton qui peut être assez réparateur. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous expliquer la situation vue euh, d'un vu autre angle. Hein, un angle auquel vous n'avez pas pensé, qui est nouveau et qui peut vous permettre de sortir euh, hein, de ce pataquès euh, par le haut, finalement. Il y aura eu une crise, mais cette crise vous permettra Hein, de bah, d'éliminer euh, hein, euh, tout ce qui pourrait euh, faire obstacle à votre bien-être finalement. Donc les signes concernés sont évidemment euh, le troisième décan toujours du scorpion, du verso, du lion et du taureau. Hein, donc méfiez-vous, euh, euh, c'est… Ne cédez pas à vos mouvements de colère, au contraire, utilisez ces énergies pour vous faire avancer, hein, pour progresser, pour aller vers Pluton et vers euh, les transformations qu'elle suggère. Et nous voici arrivés à la dernière nouvelle lune de l'année qui a lieu le 13 décembre, mais toujours dans le troisième des camps euh, du signe, c'est-à-dire du Sagittaire. Si vous voulez, au tout début hein, euh, tout début du, du Sagittaire, alors évidemment, elle est en dissonance avec Neptune. Donc, il faut faire très attention à ne pas faire d'erreurs, d'erreurs de jugement, à pas partir sur quelque chose euh, euh, dont vous ne savez pas comment vous allez euh, hein, vous débrouiller, euh, de vous lancer dans une aventure, parce qu'avec le sagittaire, il y a toujours une un côté aventure, de vous lancer dans une aventure dont vous ne savez pas comment elle peut se terminer euh, et si elle se terminera bien ou, ou, ou pas bien. Euh, faites également très attention à bien utiliser votre sens critique euh, dans tout ce que vous allez faire. Hein, de nouveau, évidemment, euh, signer des papiers, euh, vous engager dans quelque chose, euh, euh, commencer euh, quelque chose, euh, il faudra vraiment bien avoir tout euh, bétonné euh, de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir de, de mauvaises surprises. La planète maîtresse, c'est Jupiter. Hein, Jupiter, euh, la planète qui agrandit tout, hein, qui a euh, le côté expansif euh, de Jupiter. Alors, euh, elle est, bon, euh, c'est une bonne chose, elle est en bon aspect avec euh, Mercure, donc elle va vraiment, on va réfléchir à hein, tous euh, beaucoup, euh, disons qu'on va utiliser notre mental de manière à euh, euh, peut-être, à euh, bah, rester dans la réalité. Jupiter étant en taureau, euh, le signe qui est le plus euh, dans la réalité du zodiaque, euh, enfin, bon, tous les signes de Terre, mais le taureau, il y est bien. Hein. Donc, euh, justement, les valeurs hein, euh, terrestres vont avoir beaucoup d'importance euh, par rapport aux valeurs de feu euh, de la nouvelle Lune, parce que, justement, elles vont nous maintenir les pieds sur Terre, et qu'on va regarder les choses euh, peut-être... Euh, avec un petit peu moins d'idéalisme, hein, parce que le, la dissonance de, euh, de Neptune elle, elle a un côté extrêmement idéaliste. Je vous l'ai dit, hein, c'est le troisième décan des, euh, des signes qui est concerné. Et alors, euh, évidemment, le Sagittaire et le Gémeaux en premier lieu, et puis la Vierge et les Poissons. Vous avez déjà au départ la dissonance de Neptune, donc ça fait répétition. Euh, en conséquence de quoi plus vous aurez l'esprit critique, moins vous, serez, moins vous serez dans la croyance hein, et la crédulité et moins vous serez vulnérable. Si vous avez apprécié cette nouvelle vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous retrouver euh, tous les jours sur les réseaux sociaux avec des petits posts de quotidien pour des consultations avec Zoé ou avec moi. Euh, vous avez également notre site celastro.com et puis si vous voulez dialoguer avec nous, c'est tous les mardis soirs à partir de 20h.